Hello <rire> les amis, comment ça va la forme, la Dream Team Vous êtes en forme Oui euh, Tiens, bah, on commence, moi je l'ai déjà fait pas mal de fois, mais euh, c'est le moment, euh, si vous voulez souhaiter la bonne année aux abonnés, bah, c'est le moment. Bonne année à tous Bonne année, bonne, année bonne santé Bonne année ludique C'est la, voilà. la première fois cette année qui, qui revoit votre trogne. Euh, on l'avait mmh, dit, on l'avait promis, bon. on l'avait dit, on l'avait promis, un peu de et, et, et, et je sais que ça vous avait manqué, on reprend les dépunchages aujourd'hui. Euh, sur le Book of Boba Fett, dépunchage garanti sans grossophobie, homophobie euh, et, euh, et la totale. Cette année, je suis sage. C'est vrai que, étant donné que... voilà. <rire> Nicolas, qu'est-ce qu que tu fous J'en ai, ben, bah, ai pas eu moi C'est quoi cette histoire là bon, Il va falloir qu'on s'occupe ah, de... Ouais, <rire> qu de ton cas Allez, aujourd'hui on a un peu de retard Parce que ben, quand la série est arrivée On était en vacances Et donc euh, on était tous loin des yeux et loin du cœur euh, Donc euh, cette, ce dépenchage, ce premier dépensage Prendra l'épisode 1 et l'épisode 2 Même si pour moi il n'y avait pas besoin d'en faire deux, mais on y reviendra quand ce sera mon tour de parler. On commence déjà à troller ouais, <rire> Je vais directement donner la parole à Maître Capello, qui se trouve juste au-dessus de ma tête, qui va nous faire un léger résumé de l'épisode 1 et de l'épisode 2, qui nous donnera son ressenti. Puis ensuite, je vous propose qu'on tourne dans le sens des aiguilles du monde, c'est-à-dire qu'on aura Grincheux, ensuite on aura Winnie l'ourson et on aura le salon pour finir. <rire> Voilà, allez, je te laisse la parole, Nico. La belle équipe de vainqueurs. Mais on parle de Boba Fett, hein, on est d'accord. Ah, on est bien d'accord, ouais. Hmm. <rire> bah oui, bah oui, oui, on se retrouve avec Boba Fett juste après, euh, finalement, la scène, euh, la scène finale de la deuxième saison du Mandalorian, avec Boba Fett sur le trône, euh, le trône de Jabba, euh, dans son palais. Mm. Euh, je, je dis direct Jabba, parce que Biportuna, finalement, il a fait un passage d'estime, je crois. Hein. Enfin bon... On, on, on, on verra, on verra on va bon, En tout cas, il s'est fait caner. On les retrouve avec son, son acolyte. Mais il est pas mort, Il est pas mort. Bithontuna. Ben non, mais ben, ben, ben, Jabba n'est pas mort non plus. Bon, voilà. <rire> <rire> euh, on retrouve donc Boba avec son acolyte Fennec Shand, euh, qui, qui ont pris le pouvoir ben, sur, sur le monde du crime euh, sur Tatooine. Euh, pas bah, euh, on verra dans quelle mesure euh, c'est du sérieux, <rire> et là, euh, là on, on se rend compte que Boba Fett n'est pas si bien en point que ça, puisqu'il doit faire des, des, des bains de Bacta réguliers, ouais. et c'est bien, bien pratique pour la, la réalisation, puisque ces bains de, Bata, ces bains de Bacta sont l'occasion de faire des, des flashbacks sur ouais. ce qui a pu se passer euh, pour Boba Fett ces derniers temps, et ouais. c'est là qu'on s'est rendu compte de la canonisation de l'événement tant attendu par les fans inconditionnels de Boba Fett. Il a survécu euh, au grand et puissant Sarlac, ouais. Ouais. En, en, en, en réussissant à, à s'en extraire euh, tant bien que mal, euh, et là être récupéré par une tribu... Euh, fort sympathique euh, de, de Tusken Très qui cool. a décidé de euh, le malmener hein, juste un petit peu histoire de dire que c'est quand même des Tusken, ils sont pas cool et euh, Boba a quand même fait ses preuves pour se faire accepter parmi les autochtones et euh, c'est ce qu'on va voir ensuite dans l'épisode 2, euh, c'est qu'effectivement il y a un long flashback oh. sur euh, ce qui se passe entre euh, Boba et les Tusken et on découvre comment il en est arrivé à cette scène qu'on avait vue où il portait euh, cette robe de Toscane et ce bâton euh, traditionnel, mm -hmm. ainsi que le fusil. Donc on commence à voir euh, toutes les explications, on espère que ça va pas trop durer. Mm -hmm. euh, enfin, c'est mon avis. Et, euh, et par là même, on se rend compte qu'effectivement, bah, sa position euh, de Daimyo, euh, seigneur du crime euh, sur Tatooine, n'est pas si stable que ça. Son trône est reposé sur euh, certainement une, une, une montagne de sable puisque tout le monde se fout de sa gueule un peu, je pense. Bah en il n'est pas en très crédible dans... Il n'est pas il... légitime. En même, temps, ouais, en même temps, ils sont 5. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. <rire> Bref, en tout cas, les, les, les, gens, les gens qui viennent le voir pour lui rendre hommage font ça avec un léger sourire en coin. Ouais. Euh, au point que dans l'épisode 2, quelqu'un va commanditer des assassins pour se débarrasser de lui. Non, dans l'épisode 1, je pose un Ouais, dès l'épisode 1, commandité des assassins Yamakashi pour, pour flinguer Boba Fett qui se retrouve entouré par des ninjas à bouclier et, et il a oublié d'utiliser son pack dorsal, euh, ouais, ouais, <rire> ouais, son jet pour en sortir. C'est bête, hein ouais, ouais, on va dire euh, qu'il euh, pas, pas laisser Fennec toute seule. Ah, trop facile en fait, trop facile. Un peu d'adversité, c'est pas mal. Ça, Il ça. finit par en exploser un sur sur une façade pour dire ensuite à Fenech tu me ramènes dix ans, s'il te plaît. <rire> mais, mais bon. Ce que euh, je dis, mais voilà. pas ce que je fais, voilà, c'est ça, voilà. ça. De, de poids de mesure, on va mettre ça sur un sur un esprit affaibli et un, un corps malade. Euh, et, euh, et effectivement, euh, on se rend compte quand même dans l'épisode 2, après une rencontre avec le maire de Mosessek, que j'ai trouvé moi assez concluante, ouais. assez réussie. Mmh. Euh, on se rend compte que bah, derrière tout ça. Les Hutt sont toujours présents et réclament leur dû. Euh, et euh, Boba, qui s'est euh, acheté une paire de baloches entre l'épisode 1 et l'épisode 2, euh, essaye de tenir tête à, aux Hutt pour leur expliquer que ça ne se passera pas comme ça. ça et aux oh, surprise, oh, surprise l'apparition de Krashtan le noir qui vient là pour défier du regard Boba Fett qu'il a rencontré par le passé dans, une, dans un comics, on ouais. en parlera peut-être. Ils ont travaillé pour ça. Euh, euh, ouais, ouais. Mm, mm, mm. Il y a eu, uh, il y a eu uh, duel de regard uh, qui, peut, qui peut nous laisser espérer dans l'avenir une confrontation qui, à mon avis, serait salée. Uh, donc, voilà rapidement pour, uh, pour, uh, pour, le, pour le résumé. Donc, dans le grand flashback avec les Toscan, on se rend compte qu'ils se frittent aussi avec uh, le syndicat des Pikes. Ils ont grossi hein, Et, les Pikes euh, ils... Hein. ils ont pris du poids. Hein. Ils ont bah rapetissé, on, on, on, on, on va en reparler. Ils ont rapetissé -il et ils sont élargis, hein, mais bon, tout va bien. Hmm. Mais ça, ça fait souvent ça hein, quand on passe du, du, du on passe des, d'animer à, animé au live action. Hein, ça ah, alors on fait pas ça, mais bon, je ne veux pas. Ouais. <rire> on en reparle. Et, et donc voilà, on, on s'est rendu compte qu'il a acheté, euh, ses, ses, ses, il a acheté son titre de noblesse auprès des Toscanes en affrontant les Pikes. Et en leur disant, ce n'est pas bien de trafiquer de l'épice. Maintenant, vous allez payer un tribut au oh, Toscane. Mm -hmm. Voilà, rapidement, où on en est. Euh, mon avis tout de suite, puisque c'était euh, comme ça que ça devait se passer. Euh... Écoute, je, je suis parti sur un premier épisode qui m'a fait très, très peur, parce que je le trouvais tellement mou du genou et mal réalisé. Ouais. J'étais très surpris de la, la, de la faible prestation de Rodriguez, euh, le Real. Ouais. J'étais enfin, un peu abasourdi. Ouais. Je trouvais que ce n'était pas très cohérent. Euh, Boba était complètement mou du genou. Pas du tout crédible je comprenais qu'effectivement ces soi-disant mmh. vassaux se moquent un petit peu de lui mmh. euh, pour un deuxième épisode que j'ai trouvé nettement plus haut en couleur mmh. euh, beaucoup plus crédible mieux réalisé mmh. plus rythmé euh, ça a fait moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir euh, de voir les Hut arriver sur leur litière ils étaient je trouvais qu'ils avaient de la classe euh, je, ça m'a fait plaisir de voir le wookie euh, belle intro euh, c'était sympa bon le le, le, le flashback chez les Tuskens, je l'ai trouvé un petit peu longuet. Ouais il est trop long. Hein. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. On, on a va dire qu'on va, va, va espérer qu'on en a fini avec ces flashbacks-là. Ouais, en tout cas, ça donne du lore sur la mmh. Tusken, ce n'est pas désagréable. Hein. Non, non, c'est clair, que, ça bah, donne bien. du lore sur, sur les Tusken, ce qui n'est pas inintéressant, effectivement. Et euh, ça, ça permet Pour de vous... rencontrer, en tout cas, deux Tusken qui sont ultra badass, à savoir le chef de village et la, et la guerrière que je trouve vraiment ultra badass et que je kifferais de retrouver euh, sur une table de Star Wars Legion à titre perso. Mais euh, voilà. Ouais, j'ai trouvé la scène du train très, très réussie, euh, ouais. la scène d'action du train très réussie, avec entre autres la prestation de, de cette guerrière. Euh, qui rentre dans le train et qui dégomme tout le monde, c'était plutôt bien fait. Euh, petit clin d'œil sur ce lot peut-être avec l'histoire du train, je trouvais ça pas mal. Ouais. Comme on revient dans l'univers du crime. Ah, euh, que dire de plus bah, alors, Pour moi, le, le personnage principal de la série, c'est pas Boba, c'est Tatooine. Qui, à mon sens, euh, Pierre, tu vas peut-être dire que t'en as marre de voir Tatooine, mais pour moi c'est l'Alpha et l'Oméga de Star Wars, donc ça me fait plaisir d'y retourner, de voir Mos Espa, et de voir le bestiaire de Tatooine qui est quand même bien rendu dans la série. Mmh. Ça fait ouais, en... j'ai bien aimé on tombe sur des bestioles un peu bizarres quand même mais bon, c'est pas très plaisant Ouais, mais ça fait on, on voit plus d'extraterrestres que d'humains de... finalement, ce qui mmh. est pas mal. Mmh. Euh... Euh... Ouais, la planète est bien rendue, Mos euh, a l'air crédible. J'ai trouvé que le litorien qui est le maire de Mos était vachement bien fait. Mmh. Et bien, puis oui. les hotes, les Hutt, les Hutt étaient classes et euh, black euh, enfin euh, Stan le noir plutôt crédible. Hein. C'est vrai que c'est pas évident de rendre les Wookiees euh, crédibles, mais euh, là, je l'ai trouvé pas mal. Ouais. Un peu déçu qu'il lui manque sa cicatrice. Non, non, il a. l'a. Non, non, il, a. Il, a. il est très légère. Ouais. Très Elle est très légère, mais il l'a. Ouais. Il, il a... oh, tu parles de la cicatrice que... que euh, euh, c'est qui qui lui fait C'est Obi-Wan euh, Non. Non, qui... euh... non il, se... il se prend ça dans... quand il est dans les arènes, quand il est gladiateur sur Naluta pour... Euh... Mais il n'y a pas un combat au sabre laser qui lui crée une cicatrice C'est pas... C'est contre Bi c'est quand il rencontre B1 sur euh, Tatooine, peut-être dans le comic, je me rappelle pas, mais en tout cas, euh, bah, je me rappelais de sa cicatrice, je ne sais plus trop comment il l'a eu. Ouais. Mm. Donc, euh, un premier épisode qui m'a fait très peur, un deuxième épisode qui m'a rassuré, ouais. euh, malgré, malgré le long flashback, maintenant, euh, voilà, on, on, a, on a du fluff, on a du lore sur, euh, sur Tatooine, sur son bestiaire, et ça, ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Ouais, moi je suis content de découvrir, la... d'en savoir un peu plus ouais. sur les Tusken, je trouve que c'est gratifiant de ouais. ce côté. -là. Kevin, Là, on est monté en gamme grâce au deuxième épisode. Ouais. Voilà. Ouais. Kevin, ton retour à toi pour euh, ces deux premiers euh, chapitres Alors, moi déjà, la, la série en elle-même, euh, j'attendais pas grand-chose. Donc, euh, bon, j'y suis allé un peu en mode, allez, ça peut être sympa quand même. Et j'avoue, euh, bah, comme Nico, euh, le premier épisode m'a bien refroidi parce que euh, Rodriguez, quand même. Euh, Bon, qui, qui fait pas des films exceptionnels, mais au moins en termes de réalisateur, il, il se démerde pas mal. Ben ouais, là, je sais pas ce qu'il avait. Il devait avoir le Covid, parce que c'était mais tout mou, quoi. La scène de Yamakasi, euh, je trouvais ça sans patate, sans rien. La scène où Boba Fett sort du sarlac, mais ben, elle est pas du tout iconique, quoi. Alors que c'est quand même la scène dont tout le monde la connaît, en fait. C'est ouais. un bon, à rien, mais. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de, de challenge de sa part, et puis un peu plus de, voilà, de, mmh. iconique, iconisation, quoi. Mais bon, bon voilà, c'était un peu, euh, effectivement, tout l'épisode est passé. Euh... Ça, ça sentait le, le truc pas terrible. Et là, le deuxième. Ouh là, le deuxième, moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as même surkiffé, je dirais, ouais. Mmh. Bah ouais, comparé à un premier, euh, quand même... Euh... Mmh. Assez euh, bof. Euh, donc euh, là par contre, c'est une réalisatrice pour le deuxième épisode. Bah, elle, elle a fait euh, tout, tous les défauts du premier elle les a esquivés. Quoi. Donc euh, voilà, elle a bien utilisé le coup du train. J'ai trouvé ça cool. La scène dans le bar où il défonce 3-4 mecs aussi. Euh, pre... Je crois que c'est le premier petit plan séquence de toutes les séries de, de... de Star Wars. Donc attention, hein, on sort les... <rire> On sort les, les, les cours de le les campagne cours de... et tout, Voilà. Ah ouais, ouais. voilà. Et voilà, j'ai bien aimé l'arrivée voilà, du, du Wookiee. Le truc qui est bien en plus, c'est que même si tu le connais pas, tu vois quand même la menace du mec, en fait. Elle l'a assez bien fait pour que même s'il tu connais pas le personnage, tu te dis ah oui là, s'il se rend compte, ça risque de, de oh, fighter. Euh, voilà. Donc voilà, donc un peu le yin-yang-yang yang des, des deux épisodes. On va voir le reste, même si par contre, je suis... Je, je pense qu'on va avoir encore pas mal de flashbacks avec les Tuskens. Mmh. Euh, voilà, on, on verra quand on parlera un peu de nos attentes pour la suite. Mais oui, je pense que ne faut, faut pas rêver euh, meilleur épisode. Je pense pas que ça va nous, nous retourner le cerveau quoi cette série. D'accord. Pour toi, ouais, euh, là, on a déjà atteint le, le top. quoi. <rire> Sauf ah, s'il nous retourne le cerveau, le problème bon après hein, c'est quand même Boba Fett quoi, c'est pas... Ouais. Hum... Ok. Toto, voilà. tes impressions toi sur ces deux premiers épisodes du coup On va quitter le monde de la dépression déjà. <rire> <rire> <rire> en fait, pour rentrer directement dans le sujet, tu avais un Boba Fett de l'épisode 5 et 6 là, qu'on va mettre ici. C'était un mec solitaire, c'est un mec qui vend ses services aux plus offrants, avec son code d'honneur, avec ses machins, bon bref. Il meurt et dans la série, on l'a vu renaître. Il s'est accouché lui-même du Sarlac. Ouais. Il devient une nouvelle personne. Ouais, tout il tout devient vrai. un leader. Il ouais. a envie de gérer des personnes. Très belle théorie maïotique, mon ami. Mais je, je t'assure, on, on arrive sur un truc, euh, sur un truc antique euh, des Odyssées. De ouais, non, ouais, non, mais c'est ouais, ouais, ouais, le... vrai, ouais, vrai. On est sur une Odyssée ouais. à, à la Ulysse. Il est rené. Il est rené. Ah, c'est un, voilà. un bon rené. Euh, je ne veux pas pousser jusqu'à une dimension christique, j'y crois pas du tout, mais quoique dans la tenue. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, Boba Fett est une nouvelle personne. Putain, tu vas loin. Et euh, <rire> euh, ouais, mais j y, j y, j y, ça tourne dans ma tête là, moi j'ai kiffé. Et. Euh... <rire> Voilà. Bon, ça, c ah, moi plus... j'ai un autre truc, moi. Enfin, j'ai une autre théorie. Mais on en a rien à branler. Voilà. <rire> ah, il est en forme. On sent ouais. qu'il a reçu sa troisième moi, dose. Douce. On sent qu'il a ah, ouais, ouais. Sa troisième dose. <rire> et euh, bon, bah, bref, ça c'est pour, pour l'histoire. Moi j'ai vraiment kiffé. Ouais. Euh, des flashbacks, je pense qu'on en aura encore beaucoup. Ouais. Pourquoi Parce que entre le début de Mandalorian et l'épisode 6, t'as 5 ouais. ans. Ouais. Donc tu vois, t'as 5 ans entre le moment où il sort du Starlac parce qu'il n'est est pas resté. Euh... Bah il n'est pas resté 3 ans dedans. Bah non, il sort tout de suite puisqu'on voit que ça fume encore euh, le, la barge, donc euh, il, sort, bah ouais. euh, a, il, il fait, sort tout de suite. La théorie c'est que le sarlac meurt parce que la barge lui tombe dessus, et donc c'est pour oui. ça qu'il arrive à sortir du sarlac. Bon, aujourd'hui on sait qu'il a mis un coup de lance-flamme et qu'il est remonté avec, mmh. avec les marmes, mais bon bref, peu importe. Ah, ah, la la salle après, était très cool. On s'est posé Je pense... la question de savoir comment un Stormtrooper s'est retrouvé là dedans. On s'en fout, c'est pas grave. Il ne pas dire, ouais. il à marcher dans le désert, il se casse la gueule dedans. La, la, la scène, scène été très très mal faite. De toute façon, la réelle, comme vous l'avez très bien dit, l'épisode 1 était très très mauvais, la, euh, ouais. tout, tout était très mauvais. Mais peu importe, on a revu Boba Fett, il est, il est revenu, c'est ça qui est cool. Et on, on sait que The Mandalorian commence après, euh, après euh, la destruction de l'Empire. Mmh. Mmh. Donc ça se fois. passe à peu près 5 ans après l'épisode 6. Mmh. Donc il y a 5 ans entre le moment où il sort et le moment où on le voit dans The Mandalorian. Mmh. à peu près. Mmh. Donc il y a 5 ans à faire et on le revoit dans The Mandalorian quand il est euh, en mode nomade euh, en train de chercher son armure. Donc est-ce qu'il mmh. va chercher son armure pendant 5 ans J'en sais rien. Mmh. C'est 5 ans qui passent, d'ailleurs on voit son armure se faire enlever par les, par les Jawas dans le premier épisode. Ouais, C'est 5 ans qui passent Twin de toute évidence. Hein. Il s'est fait, fait carjacker son armure. Quand même. Et, et son, son entraînement dans les Tuscan, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais il n'a pas duré 5 ans non plus. Mmh. Donc euh, bon on verra. Mais je, tu vois c'est pour ça que c'est ça qui me fait penser que du, euh, du, du flashback t'en auras encore. Oh. Et ouais. ça c'était euh, le flashback c'est un peu l'avant et il y a l'après, il a rencontré Fennec, euh, il la sauve aussi hein, dans Tatooine. Vous vous souvenez quand euh, euh, l'espèce de petit con euh, la, la, lui tire dans le bide mm. On voit dans ouais. l'épisode euh, de Mandalorian, l'épisode 6. Quelque chose... Elle, elle ouvre là, son poitrail ouais, et puis elle a un truc mécanique à la place du bide. Mm. Enfin bon bref, je trouve mm. qu'il forme un super beau duo. L'actrice, moi je l'adore, elle était dans Agent, euh, Agent du Shield, j'avais trop kiffé son personnage de, de, de super-héroïne. Mm -hmm. euh, voilà, que dire d'autre le, le scénario avec les huttes et tout ça, je trouve ça trop cool. L'itorien avec les petits poils de barbe, là, tout léger, j'ai trouvé ça ouais, trop stylé. Ouais, les petits duels chaque côté, là, ouais. Ouais, ouais, super bien fait. Ça fait plaisir de voir un hitorien d'aussi près et aussi bien, aussi bien ouais. fait. Ouais. Je, je suis pas super satisfait de l'aspect des Gamoréens, que je trouve... Euh... Plastique un peu, tu vois, trop mec plastique. Ça, je trouve ça pas très cool. Donc, cool. Bref, vous, vous avez dit le reste, euh, mais je tenais à dire cette petite chose sur la naissance de Boba Fett. Ouais, c'est très joli. Tu m'as piqué, tu piqué la, la, la carte, mais je suis d'accord avec toi. Une espèce de renaissance. Moi, j'ai un peu peur que ce soit une renaissance avec un petit tatouage Disney, hein, parce que je le trouve beaucoup trop, beaucoup trop gentil. Moi, mon retour sur ces deux épisodes, c'est qu'on aurait pu en faire qu'un seul. Euh, Peut-être faire un épisode. Pilote, euh, dès le début, un peu plus long que les autres et pas nous, pas nous faire croire qu'on allait nous, nous, nous faire une deuxième proposition. Après, ça a l'avantage de, de passer d'un réalisateur à un autre. Euh, énormément de frustration de voir euh, Krastan euh, apparaître et de le voir disparaître aussi vite même si on sait que ça va devenir le, le, le méchant central de, de, de la série euh, pour revenir sur ce bookie je trouve dommage qu'il ait été euh, reproduit très pour trait de sa version de sa version, euh, de sa version euh, comics je pense que les plaques avec les pointes c'était pas nécessaire et qu'une petite interprétation du personnage aurait été agréable on aurait reconnu de toute façon euh, j'ai moi, moi les remarques que j'ai c'est que on, par exemple on parle de litorien euh, qui est très bien fait euh, Mais je pense que Kevin nous, nous, nous parlera budget euh, On a des pikes qui sont dégueulasses Donc on est capable de modéliser Et de mettre <rire> des sous dans la modélisation d'un Nitorien Puisque de toute façon il est, il est informatiquement modélisé De modéliser des des jawa, euh, ben des, euh, des huts euh, parce qu'ils sont modélisés, mais on n'a plus de sous pour modéliser des pikes euh, qu'on transforme en, en cascadeurs, hein. c'était des cascadeurs euh, euh, camionneurs, donc les mecs sont petits trapus alors que le pike est long et effilé. Euh, ça, je dois avouer que ça m'a profondément, euh, profondément déstabilisé dans ce deuxième épisode. Ce qui me déstabilise oui, aussi, c'est qu'il est patron du crime, euh, je rappelle quand même qu'ils sont cinq, Enfin, euh, euh, il arrive dans cette espèce d'immense tour Dont, on, nous, dont on, on la filme en plan ultra large Où on nous montre qu'elle est, qu est, qu est immense On nous met des personnages tout petits à côté Pour nous montrer que c'est vraiment un bâtiment ultra massif euh, Ça a toujours grouillé de, de, de populace là-dedans euh, Musique, contrat, euh, euh, drogue, euh, alcool, sexe et tout ce que vous voulez Et euh, ben, euh, je sais pas, quand Bip Fortuna était là Soit il a fait le ménage et il n'y avait plus personne Soit quand, quand Boba Fett est arrivé, tout le monde s'est cassé. Mais moi, ce qui me gêne avec cet espace-là, c'est qu'il est profondément vide d'animation. Et que quand on est dans cet espace, on a l'impression que c'est trois plantus dans un palais de, de 4000 mètres carrés. Et, et ce n'est pas la, la, la définition que j'ai d'un caïd et d'un parrain. Normalement, un parrain, c'est entouré. Et c'est pas entouré de trois plantus. Donc là, pour moi, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence, c est c est vas-y dis moi ça va peut-être être le sujet de la série ça va peut-être comment il va et construire ouais, son bah, de toute façon il va ramener il va ramener euh, des Tusken <rire> avec lui et il va créer une armée avec des Tusken mais, puisque c'est comme dans les jeux vidéo au début tu es tout seul puis après tu as 1, <rire> 2, 3, 4 PNJ puis voilà tu construis la, la, la cuisine et tu construis tu vois c'est j'ai fait le tour d'internet j'ai vu personne relever cette problématique là ah ouais. donc je suis un peu en, en c'est vrai que le palais que... est désespéré, désespérément vide il n'y a même pas de ouais il n'y a plus de rancor bien bien qu'il y en ait un deuxième rencor, la, la blague est marrante quoi la blague est, est rigolote la blague était marrante mais euh, d'ailleurs elle fait elle fait moufter personne puisque euh, nous on sait que le grand encore est mort alors après ouais. il y en avait un deuxième hein, puisque il y avait un, un petit euh, du rancor qui est mort on aurait pu imaginer euh, mais faut être vraiment fan du, du, du, du lore pour euh, pour être capable de dire ouais mais il y a un petit peut-être qu'il est devenu grand bref euh, mais c'est moi je croyais que c'était le, le bébé petit. qui est devenu grand encore moi c'est ce ah le petit, ça, petit, ça, petit hein. c'est le, le, le rancor qu'on voit dans pas. Dans le retour de Jedi, ouais. Ah bon C'est dit, dit Jabba un autre encore. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, je, je l'ignorais. Euh, donc voilà, première grosse incohérence, c'est le vide de cet espace. Euh, tu peux pas te revendiquer patron de la pègre en étant cinq types. Euh, le Bacta, euh, tout le monde en a parlé du Bacta, euh, cette espèce d'outil de, de temporalité. Euh, je sais pas si je parle de la temporité ou du bacta mais je vais quand même commencer avec le bacta euh, pourquoi il a besoin d'un bain de bacta il est capable d'attaquer un, un un train euh, sur une moto jet il est en pleine forme à ce moment là euh, il mmh. s'entraîne contre la gonzesse avec euh, ou alors il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas mais il n'est pas dans son bain de bacta parce qu'il a été brûlé à l'acide dans le corps du mmh. dans le corps du sarlacc puisqu'il est en pleine forme quand il est euh, avec les, les tuscans donc là il y a. Une seconde incohérence, c'est pas la seule. Attends, peut-être qu'on va voir qu'il y a un truc qui se passe et, et voilà pour pourquoi il est. Peut-être, peut ouais. Peut ah Effectivement. Euh, au, niveau, au niveau des flashbacks, je suis d'accord avec vous, il y en aura d'autres. Alors après, mon avis, pourquoi il y en aura d'autres Il y en aura d'autres parce qu'en fait, finalement, dans cette série, c'est la seule façon qu'on a de voyager. Et euh, et oui, niveau, tirer et, le et... récit. Non, non, mais de voyager. Quand on a, eu, on a regardé Mandalorian euh, saison 1 et 2, et c'était une saison d'itinérance où on voyageait constamment d'une planète à une autre, où on était constamment en mouvement. Et euh, là, on, est, euh, on sait qu'on a signé pour être désespérément enfermé sur Tatooine. Alors, je sais que ça fait le bonheur de Nicolas, mais ça va être chaud de nous tenir pendant au moins toute une saison, voire peut-être deux, sur une seule et unique planète. Donc, au lieu de nous faire voyager physiquement, on nous fait voyager temporellement. Euh, je trouve que c'est habile, c'est une bonne idée, mais du coup, visuellement, il n'y a pas de diversité. C'est-à-dire qu'on est toujours sur Tatooine. Alors et moi... Je, je, épisode 2, je me fais déjà un peu chier d'être toujours sur Tatooine. Surtout quand on... Ah, il y a une unité de lieu, c'est sûr. Ah oui, mais là, il y a une unité de lieu, c'est vraiment la pièce de théâtre. Surtout, surtout quand, quand, quand, quand on est sur Tatooine, on est dans son palais et que, euh, je le rappelle, c'est totalement vide. Franchement, ce manque de rythme et d'effervescence de, et me gêne et, et, et, et entre carrément en opposition avec ce qui devrait être. Euh, je le trouve beaucoup trop gentil. Alors, euh, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une façade et qu'il allait devenir... Plus, un peu plus méchant, un peu plus agressif. Ou que Mais là, franchement, il me casse les couilles tellement il est chiant. D'ailleurs, si je peux me permettre, je n'arrive pas à me rappeler euh, du nom de l'acteur. Maître Capello. Morrison. Voilà. Ouais, euh, moi, euh, je, le, je suis désolé, je le trouve extrêmement mauvais. Je trouve que c'est un très mauvais acteur. Il <rire> interprète très très mal son rôle. Je ne sais pas si ça vous fait rire parce que vous êtes d'accord ou pas. <rire> voilà. Merci. Me voilà. Exactement. Exactement. Merci Toto. Euh, je trouve que euh, quand quand il quand il il surjoue cet cet état et, et du coup le ouais, fait que, oui, hein. le fait qu'il ouais, ouais. ouais, ouais. le fait que ce soit toujours ouais comme ça, là, euh, je fais rouler les yeux. Quand il le fait pas, du coup, il est en plastique. quoi Et je trouve que l'acteur, finalement, il n'est il est pas très charismatique. Et Boba Fett n'est charismatique que quand il a son casque et pas quand il l'enlève. Et ça, pour moi, c'est un, un gros problème. Quoi. Voilà, donc oui, euh, voilà, je vous ai donné mon avis. Je pense que ces deux épisodes auraient pu tenir en un seul. Et, euh, et bah, je, suis un peu déçu, je suis un peu déçu de cette espèce de double équilibre de dépenses sur les Pyke ou sur les éditoriens euh, Kevin, tu auras peut-être ton avis, mais euh, je trouve que ça casse pas mal le trip. Quoi. Je, je pense que justement, il ne faut pas oublier que c'est une série qui a un budget quand même limité, donc c'est pour ça que tu as un côté. Ouais, comparé à. C'est quand même un budget de série, ça, ça reste beaucoup, mm -hmm. beaucoup moins fort qu'un qu film. Donc tu as effectivement un côté où tu sens que scénaristiquement, ils, auraient, ils essayent de trouver des, des combines pour euh, un peu faire cache-misère. D'où pourquoi, euh, dans son palais, ils sont quatre à tout casse, hmm. alors que par contre, tu sens quand même plus de d'argent et d'ébauche de moyens quand tu vas à Mos par exemple. où Là, c'est beaucoup plus vivant, tu as des choses comme ça. Oh, après, vois, après sur le ils arrivent, ils arrivent à faire vivant dans Mos Espa, euh, ils pourraient faire vivant dans le temple, d'ailleurs. Euh, ah, tu... Peut-être qu'ils n'ont pas assez de pognon pour faire les deux. Ouais, enfin tu prends les plantes en plastique qu'ils utilisent dans Mozespa et tu les mets dans le palais de Jabba. Parce que, alors là ouais. par contre, je suis désolé, hein, mais j'ai trouvé que les décors à Mozespa sont absolument dégueulasses. Quand on rentre dans l'espèce de, de, de, de, de bar à pute là, euh, ça, on a l'impression... on ah, gros mot faire ça... virer... enfin, Non mais on a l'impression d'être dans euh, Babylon 5, quoi, dans une série à la con... Euh, ah, de, ça, de... ça fait de... propret, très, ouais. ouais, ouais, ça, ça fait, très, fait très, grave propret, très. Pour très, très, très, très, euh, très cheap, quoi. Hein. Ouais, C'est pas C'est sale. Et euh, tu, tu parlais des, des extraterrestres, ben tu parlais aussi des extraterrestres qui bougent pas. Donc en termes de moyens, c'est beaucoup plus facile de faire des mecs qui sont pas en mouvement que des pailles qui doivent se battre, esquiver, frapper, c'est plus... casse-gueule. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est euh... un bon argument, ouais. Ils, Ils ont mis beaucoup de budget sur, euh, excuse-moi de te couper, sur euh, une extraterrestre qui est en bikini jaune, mm -hmm. euh, toute poilue, là, une espèce de singe qui est comme ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je peux pas faire screen euh, sur mon téléphone euh, quand je regarde Disney, mais euh, j'essaierai là sur l'ordi. Euh... Mais elle est comme ça Non, mais tu vois, <rire> regarde, il euh, y a le druide. Il y, y, y a le druide qui est, dans, qui est aux commandes du, du train. Euh, il, il est se, trop cool lui. Il se meut très bien, il se jette dans le du train, il passe en Dé mode... Déjà, je pense que tout, toute la scène sur le train a dû quand même leur mm. leur coûter un peu un peu d'argent. Après, ça se voit euh, régulièrement. Tu vois la c'est pas un écran bleu, parce que c'est toujours, je crois, la même euh, la même technologie qu'ils ont utilisée avec le Mandalorian, avec leur écran LED et tout. Mais euh, tu vois les scènes de nuit, ça ça fait pas vraiment réel. Tu tu vois vraiment que là un truc qui va pas. Ça reste quand même un budget qui est même s'il est important qui est limité. Bah, par contre, je suis d'accord avec toi que ouais, on va bouffer du, du tatouinage 24 et ça va être insupportable, quoi. Ça va être chiant comme la mort. Quoi. Mais tu vois, on <rire> pouvait mettre les syndicats du des pikes euh, dans cette histoire sans forcément voir des pikes. C'est-à-dire que il pouvaient avoir sous-traité le, le, le transfert de ce euh, de ce euh... Euh, de ce train et puis les, les motards la race de, des mecs des motards qu'on a vu euh, qu'on a vu au début qui font très euh, son of anarchy hein, pas... ils font très mmh, son of ouais, anarchy. Ouais. ils ont le blouson avec le ouais. avec le logo de son of anarchy mmh. euh, euh, vraiment ça fait trop euh, ouais, il y a, ça, il les a clairement un, il y a clairement un clin d'œil de ce côté là euh, d'ailleurs euh, pour revenir à ça vous avez reconnu le, le couple hein, qui était dans le bar c'est des amis en fait de Luke Skywalker dans une scène coupée avec, euh, comment il s'appelle, le, le pilote à moustache là, Bix euh, Bix, je... da... ouais. Dark Lider. Euh, c est, c est, en fait, c'est des, des amis de, de, de Luc, les ouais. deux-là. D'ailleurs, Luc est amoureux de la, de la gonzesse euh, dans, dans, dans les romans. Ouais, Luc il est amoureux de tout ce qui bouge. Ouais, ouais, bah, bah, <rire> dans voilà. Chawad, tout ce qui bouge. C'est bien, bien parce que ça, ça, ça, ça crédibilise des scènes coupées, donc euh, je trouve que c'était assez intéressant, ouais. de ce côté-là. Ouais. Euh, après, aussi, pour reparler de Boba Fett, je pense qu'ils veulent faire aussi beaucoup plus le lien avec le Boba Fett des clones noirs que du Boba Fett de l'épisode euh, 5 et 6, parce que le 5 et 6 en fait il a trois lignes de dialogue, le mec c'est une armure quoi, donc il, il a rien en fait. Donc la plus, ils veulent faire je pense beaucoup plus de L'enfant tu parles de toi. Ouais l'enfant, ouais, qui était pas si méchant que ça quoi, il voulait se venger des Jedi, et il avait des, des, des conflits euh, moraux euh, dans, dans la série, donc je pense qu'ils veulent plus se rapprocher de ça quoi. Essayer de faire bien, un petit euh, trauma pour pour euh, le rendre a, plus intéressant. Hier, hein. vrai plus si tu me permets de pousser un peu là ce que je disais tout à l'heure, hum. je peux t'assurer qu'on va voir Bosque hum. parce que c'est son père euh, de formation, tu vois, ouais. c'est son mentor Bosque. <rire> du coup oui, c'est mais... sûr qu'on va le voir. Dengar. Moi je vais voir Dengar. Moi. Mais peut-être ah ouais. aussi c'est. Ah si pote de c'est clair qu'on aura boss, puisqu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de les Il hein. euh, ouais, y a beaucoup de trente de ont, on voit qu'ils se sont fait chier à les, à les faire. Mm. Alors ils sont mi-maquillés, mi-modélisés, puisque les yeux sont modélisés et le reste c'est le maquillage, donc on sent qu'on voilà, va y avoir droit, ce qui est très bien. Nico, tu voulais rajouter mm. quelque chose Ouais, parmi les attentes de, de, de la série, moi j'attendais enfin, pas grand chose, j'étais un peu comme Kevin, ouais bon on va regarder puis on va voir ce que ça va donner. Mais s'il y a bien une chose que je voulais voir traiter dans cette série, c'est l'univers du crime. Enfin, euh, euh, ça. Faut, il, il va falloir qu'il rentre un petit peu dans, à mon avis, dans le dur et dans le sale, parce que sinon ça va pas être crédible euh, à mon sens. Mais bon. Ben, voilà. voilà. là... C'est ça qui me gêne moi, c'est que tu peux pas être un patron du crime si euh, si t'enterres pas les mecs dans le désert, tu vois. Donc. Euh, ben, ah bah, à... non, je veux régner pour le, la... je veux régner par respect. Ouais, non, mais... oh, oh, <rire> Non, mais... ouais. non, mais... le truc qui, qui marche pas en fait du tout quoi au premier gars il trahit en 2-2. Ouais. Non, ch... non. non mais il l'humanité les gars c'est tout non mais la a des chances qu'on on, on se tape du flashback pour que quand il va récupérer son son vaisseau va sans doute avoir des flashbacks ou va-t-il perdre sa nouvelle famille de Tusken, ils vont peut-être tous se faire flinguer ou peut-être pas ou on a plein de <rire> il a déjà les idées de massacre de Tusken, le petit gamin il chie bah... t'as envie qu'il crève vas-y voilà, ouais, le, le gamin, voilà. Ouais, le... Bon, le, le, le patron des Tusken me fait marrer, ça, à chaque fois, c'est... Il se barre. <rire> voilà, c'est oh, bien. Ouais, et je me N'empêche qu'il est badass. Hein. Franchement, les, les... Tous, tous les tous les diadèmes qu'il a sur lui, et tout le boss des Tusken, je trouve vraiment ah ouais. super classe. Quoi. Je trouve Mais... très très chouette. Mais voilà, oui. Donc là, là, toujours un peu, dans toute la série, un peu du chaud et du froid, en termes de... D'effets spéciaux de. Voilà, c'est. C'est un équilibre en tout cas. Le 32 le, le le chan qui apporte en tribu une peau de Wookiee, j'ai trouvé mmh. ça sympa. Ouais, moi aussi, ouais. Ma femme demandé et le druide... c m'a femme demandé ce que c'était. Ma femme m'a demandé ce que c'était, elle me dit oh ça vaut pas bien cher. Je dis bah faut déjà la choper la peau. <rire> <rire> et le druide du palais, c'est celui qui torturait le, le gonk ouais. euh, dans. Mmh. Dans la trilogie. Ouais. ouais, tout à fait. Non, non. Donc lui, il est à sa place. Mais bon. voilà. Euh, ouais, mais c'est vrai que les. Voilà, après, les. Les, les, les pour qui, là, ils, ont, euh, ils, ont, euh, ils sont en mode. Ils sont toujours. C'est les mêmes que ceux de Mandalorian, quoi. Ouais, Et, ouais. Euh, Là, du coup, ouais. on est choqué parce qu'on a l'habitude de les voir en mode Retour du Jedi. Je vois pas pourquoi il s'est à ne les sortir comme ça, quoi. Vraiment, Et on veut qu'ils aient euh... des haches, merde. Bah des ouais, bonnes ouais, grosses ouais, haches. Bah ouais, ouais, ouais. <rire> ouais parce qu'ils nous font un clin d'œil avec le pianiste euh, éléphant bleu. Euh, mmh. dont ils ressortent exactement la bonne papette et puis euh, ils veulent pas nous ressortir les papettes des euh, euh, attends c'est c'est un peu bizarre quoi je, je passe à toute autre chose on en a pas parlé mais la musique bon, putain moi j'ai pas j'ai pas accroché hein, sur le nouveau thème de Gorison. alors moi, donc, autant j'avais trouvé génial ce qu'il avait fait sur Mandalorian autant là waouh qu'est-ce que c'est que ça mais moi j'ai pas accroché puis tu vois tu me fais remarquer que je suis incapable de t'en parler donc, euh... bah le le thème de Mandalorian, on, on le siffle à la fin de l'épisode, mmh. tu le connais par cœur. Ouais. Bon, c'est pas, pas, pas dur, c'est deux notes, mais, mmh. euh, mais, mais ça, ça t'impacte tout de suite. Là, euh, moi, ça m'a plus choqué que, que séduit. Hein. Là, je serais ouais, tu... se poser, moi. Tu... Ouais, je me trouve que c'est un peu hors-jeu. Ouais. Ça fait plus euh, euh, musique pour euh, The Witcher que pour Boba le... Fett. Hein. Ça, ça a contribué à mon malaise à la fin du premier épisode. Pourtant, mmh, ouais, ouais, ouais. j'étais... J'étais tout excité au début, à la fin, j'ai dit What? <rire> non. <rire> non, la, non. <rire> la musique de l'épisode 2 est un peu mieux que celle ouais. de l'épisode 1, je trouve. D'accord. Et ouais. c'était plus construit. Euh, parce que ce compositeur, c'est pareil, je ne suis pas un grand fan, parce que c'est un peu du bruit ouais. ce qu'il fait, je trouve. Ils sont deux sur la musique. Ouais, mais alors qu'il fasse de la musique tribale pour sa twin, ça me choque pas plus que ça, mais son thème, il est dégueulasse. Et il y a un autre <rire> compositeur qui bosse sur ce qui est plus euh, ambiante. Ils sont deux. Ouais, ouais ils sont deux. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais. Il n'y a, ouais, il y a il, pas il, que. Deux, pas non, il y a deux. Il y a deux. deux réglas réglas. De Risson, euh, hein. Hein. Ouais, pour le virer, il faut regarder l'autre. alors. Et même la musique de même la musique de la cantina, enfin de l'espèce de cantina ou de bar à, à... à escorte, euh, Twi'lek, mm -hmm. je... je trouvais ça bidon. Pas... Je trouvais qu'on ça... n'était vraiment pas dans Star Wars. Ouais. Bah dans la première musique, c'est la même que celle de l'épisode 4, mais réarrangée. Hein. C'est qu'on ouais, ouais. entend dans l'épisode 1. Après, dans l'épisode ouais, 2, non. on entend un autre morceau. Ouais, c'est un truc euh... un peu samba ou latino. Oh, ouais, ouais, voilà, ouais, pareil, un peu en jeu. Hein, ouais. Étant donné qu'on a deux épisodes, je ne vais pas vous demander vos notes, je vais juste vous demander vos attentes pour euh, la suite. Nicolas, on commence par toi. Bah, alors, je me répète, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, alors, ouais, ma, ma note a augmenté euh, avec l'épisode 2, quand même. Mais j'ai beaucoup d'attentes sur le développement de, de, du milieu du crime. Parce que pour moi, c'est le thème de la série. Si on ne parle pas de ça, si on ne parle pas de, de lutte entre Caïd, de le règlement de compte d'assassinat, de Kuba, et, et, et etc je pense qu'on sera hors sujet mmh. parce que l'humanisme l'humanisme du de Boba le le le, le reborn ça m'intéresse pas plus que ça moi je, le reste. Je veux voir, respect je veux voir des huts dégueulasses des Kuba, un, un Black fan qui va qui va tout défoncer euh, et voilà et Boba qui va enchaîner mais qui va s'imposer et pas que par le respect enfin, voilà. Ah bah, <rire> donc voilà j'ai des attentes sur l'univers du crime de Star Wars j'en je, je, veux d'accord et toi kevin euh, ouais ça oui qui, est, qui, qui serait quand même plus intéressant que son histoire qui est quand même pas pas terrible quoi donc euh, effectivement un développement de de tout ce qui est syndicat du crime, ouais ça peut être sympa quoi. Mmh. Oh puis j'attends juste pour le kiff. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire un petit côté iconique quand il va récupérer son vaisseau quoi. Ouais. Parce que Boba bah, sans son vaisseau c'est pas. Mmh. Ça fait quand même partie de la légende. Donc est-ce qu'ils vont se foirer comme je trouve qu'ils ont, qu'ils se sont foirés pour sa sortie du Sarlac ouais. Bon. Nico, tu voulais rajouter? Ouais, on a vu les bikes, on a vu les Hutts. Il manque l'obécarlate, hein. enfin, je pense. Je sais pas. Elle va arriver, <rire> l'obécarlate, tout le monde la prévoit, tout le monde pensait que les, les Yamakasi étaient de l'obécarlate, ça ne s'est pas vérifié, mais euh, ouais, peut-être que la série sera une introduction à l'obécarlate. Thomas, tes attentes pour les prochains épisodes ben, Moi j'ai envie de voir Bosque. Ouais. <rire> moi j'ai envie de voir Bosque. Dengar ouais, cool. Dengar, oui, pourquoi pas. Euh, en fait, moi j'ai beaucoup d'interrogations sur la relation entre Boba Fett et Fennec Sand. Je sais pas si elle va pas le traduire, le trahir à un moment, parce qu'elle a l'air pas vraiment d'accord avec sa façon de faire. Est-ce qu'il va réussir à la convaincre ah, vrai vrai il, bien... il ne suit aucun de ses conseils, à chaque fois qu'elle lui donne un il fait à Jamais Et il défonce au lance-roquette un mec il dit « vas-y, ramène les vivants <rire> !» J'adore <rire> Et, euh, so... Et puis je suis persuadé qu'il sait qu'il est seul, parce qu'à un moment, quand il y a... Euh, euh, je sais plus si c'est le Transdoshan ou un autre qui vient euh, apporter le tribut, il dit putain on a même pas de droid protocoleur, je pige rien à ce qu'il ouais, <rire> Et il, il le sait qu'il est tout seul donc là il va y avoir une, une période, j'espère en tout cas qu'il va s'en rendre compte, qu'il va appeler ses potes, donc Bosque, donc peut-être Dengar, peut-être d'autres, il va monter une team, il va aller fracasser du hut sur Naluta. Allez hop, moi ouais, c'est ça que je veux. Ah toi t'es en mode <rire> comme, le, comme, le comme le comics, la guerre des, la guerre des chasseurs de primes que je suis en train de... Mais de il a plus de hut, ils sont tous fait flinguer, il reste plus que des petits bâtards là. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> il faut aller finir là, il faut qu'il récupère le truc. Et peut-être l'obécarat, toi ouais, pourquoi pas. Est-ce que est-ce que la fin de Boba Fett c'est pas la révélation de du retour de Kira hein qui sait. Ah. Promesse, promesse. Mais voilà. Euh, <rire> moi, moi, je suis comme euh, comme Thomas. J'attends, j'attends des, des. En fait, moi, j'attends de la diversité qu'on n'a pas en fait. Pour moi, euh, une nouvelle opportunité Star Wars, c'est une nouvelle opportunité de mieux connaître mon univers et, et d'avoir euh, une espèce de. J'ai pas, j'ai pas mon fan service en fait. Alors, je sais que c'est assez mal vu la notion de fan service, mais j'aime bien, bien la voir. Et euh, j'aimerais bien, euh, bien avoir une pluralité de vaisseaux, une pluralité d'événements, une pluralité de lieux. Même un épisode, de, même un film Star Wars a une pluralité de, de, de personnages, de scénarios, il y, y, y a ce qui se passe pour 6PO et R2D2 sur, euh, sur le retour du Jedi, puis ensuite on flash, on va, voir, on va voir ce qui arrive pour Luke, puis ensuite on flash, on va voir ce qui arrive pour d'autres personnages, et on se promène comme ça, là on ne se promène pas, on est égocentré sur ce personnage, et, euh, et je m'ennuie en fait. Donc je suis un peu comme Thomas, j'aimerais bien d'autres oppo opportunités avec d'autres personnages. Je vais te donner la parole. Euh, avec d'autres personnages, et puis ben, j'aimerais bien qu'on... J'espère qu'on va bouger un peu notre cul de Tatooine quand même. Voilà, j'espère qu'on ne va pas nous faire que voyager temporellement, parce que sinon je vais profondément me faire chier. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, j'avais trop kiffé. Je, je reviens sur un truc que j'avais trouvé super bien quand je entendu parler du lore. Euh, on a vachement approfondi le lore des Tusken quand même. Mmh. Et notamment sur leur rituel initiatique où ils vont... Euh, où Il y a le petit lézard là qui rentre dans le nez et qui va. Mmh, mmh. Il fantasme. Et il y a des références d'ailleurs aux grands assèchements de Tatooine. Mmh. Où ils disent oui. que à Tatooine avant il y avait des. Et puis tu vois, hein, autour les de l'arbre il y a l'océan. Hein. Ouais, ouais. j'ai trouvé ça super fort. Mmh. Avec les... Les, les yeux rouges là qui apparaissent autour de, de l'arbre, je me suis demandé si c'était pas des lotchas à un moment. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Les, les, les océans pour toi, c'est l'océan de Kamino dont il vient ou ah Non, le... pour moi c'est Tatooine. Ou les c est, c est, de Tatooine qui ont C'est le parallèle avec Dune, le fait que t'as. Qu'au fond, peut-être que les Tusken ils veulent ramener la végétation et le... Enfin, voilà, quoi. Hmm. Ils vont essayer Parce que de... est, le lien est énorme entre Dune et Tatooine. Hein. Ouais, ils vont essayer de faire des tuscan quelque chose de plus... Ils vont les remettre un peu sur un piédestal, j'ai l'impression. Ils, les... ils vont de nouveau les adouber comme étant quelque chose d'intéressant. De... De... De... C'est vrai que c'était quelque chose de sale, en fait, le C'était Limite, on... on sentait que ça puait à travers l'écran, alors qu'on alors qu n'en sait rien, finalement. Et que... tu vois, quand Bob... Quand ouais. Boba Fett parlait avec le, le chef du village, le chef du village, il dit :« Je peux rien faire. » Il y euh, il faisait ça le symbole. Les, euh, mmh. les hormones, ils viennent et ils ont des machines. Mmh. À mon avis, il y a une guerre qui se prépare entre. Mmh, ça va être cool. Je sens qu'il y a la bagarre. Des chances qu'il y a de la bagarre. Bah, bah, ouais. de la bagarre. Ouais. On, verra. On verra. Ok, le mot de la fin, messieurs, je vous le laisse. Levez la main. Qui veut le mot de la fin bah, Plus. Hein. Vas-y dans, Vas dans va. l'ordre. Allez dans l'ordre. Le mot de la fin ou chacun le tient Allez, chacun le tient. <rire> D'accord. Non, alors voilà, un début sans beaucoup d'enthousiasme, mais on est en droit d'attendre quelque chose pour les cinq bah, épisodes récents, déjà. Ouais, déjà. Ça va aller très vite. Hein, mais... Donc, Ouais, il y a de l'espoir, on va aller au bout. Hein, mais... mais là, je nous entends et je trouve qu'on fonde beaucoup d'espoir. J'ai peur qu'on soit un peu déçu. Kevin Une meilleure BO, j'espère que l'autre va se réveiller parce que moi, j'aime bien les BO de films et de séries. Donc bon, s'il pourrait éviter de... De faire ces trucs un peu hors sujet, ça serait cool. Ouais. <rire> voilà. Même si je n'ai pas de, beaucoup d'espoir de, sur ça, mais bon, c'est jamais. Toto, tu complètes ce que tu nous as dit Moi, je veux de la bagarre. Ouais. <rire> <rire> Moi, euh, pff, un gros White See, et pour l'instant, je sais pas où je vais, et, euh, je suis pas hype, mais j'ai envie d'y croire. Voilà, comme à chaque fois. Et euh, on verra. Merci, messieurs, de vous être encore, une fois de plus, prêtés à cet exercice que nous répéterons dès la semaine prochaine, maintenant qu'on est lancé. Donc, Vous, Alors, vous nous retrouverez, et voilà, vous nous retrouverez <rire> euh, donc la semaine prochaine pour un seul épisode. Donc comme ça, on aura plus le temps de, de développer. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces deux premiers épisodes dans les commentaires. à nous dire si ça vous intéresse qu'on continue à dépuncher les autres épisodes. Mais si vous avez regardé la vidéo, c'est que je pense que oui. On vous souhaite encore une très très bonne année, puisqu'on vous revoit par l'intermédiaire de cette première vidéo. La suite du JDR arrive bientôt, mais il y a une temporalité d'édition des vidéos qui fait que comme celle-ci est sortie, on va la laisser un petit peu vivre avant de sortir la suite du JDR qui a très bien marché, puisqu'il a quand même oh. dépassé les 2000 vues. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt top, vive le JDR euh, et puis n'hésitez pas à euh, bah, lâcher un petit pouce euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que finalement ça fait plaisir et puis surtout à la partager comme ça euh, elle vivra un maximum il nous reste à vous souhaiter euh, des bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y aura que ça pour vous dépoussiérer du sable de Tatooine à très bientôt les amis <rire> comment on fait comme ça <rire> <rire> allez ciao ciao, ciao.